Je me dis qu'on est dans une société du délire, euh, à, à, quand on voit les rayons des supermarchés avec tellement de propositions euh, sous les yeux, on se dit c'est pas possible, c'est vraiment, on n'est pas du tout en lien avec ce qui, avec, euh, avec la nature et ce qu'elle est en capacité de produire pour tout le monde. J'ai décidé d'acheter mes légumes euh, dans une amap pour favoriser une agriculture paysanne. J'ai décidé de créer un achat groupé pour euh, aller acheter ensemble auprès d'un paysan euh, des grosses quantités, en fait à plusieurs. On est directement euh, en lien avec le producteur, il n'y a pas de euh, d'intermédiaire. Ça me permet de moins en moins mettre les pieds euh, dans, dans ces immenses euh, supermarchés, ces immenses parkings, et, euh, et du coup, euh, ça favorise aussi mon bien-être, ça favorise du coup le fait de soutenir un, un paysan pas très loin de chez nous, ça favorise le fait d'économiser 10 euh, voitures en termes de déplacement et de, faire, de ne faire qu'un seul déplacement. Ça favorise aussi le côté économique, c'est-à-dire qu'à plein On peut aussi euh, euh, avoir des réductions. Le fait d'avoir fait le choix aussi de rejoindre une AMAP, c'est euh, de pouvoir euh, de me nourrir sainement euh, avec des, produ des, des produits, des légumes, des fruits qui n'ont pas reçu d'apport chimique. Donc je, je sais ce que je mange et je sais que ça participe à, à une meilleure santé, en tout cas pour moi. J'avais besoin de savoir d'où mes légumes venaient, euh, par qui ils étaient cultivés, euh, de la manière dont ils étaient cultivés aussi, et donc j'ai trouvé ce moyen en allant chaque semaine euh, acheter mon panier euh, à un producteur euh, à 800 mètres de chez moi. Je suis en cohérence avec moi-même euh, quand je, je fais ces démarches d'aller de, de, vers une nourriture plus saine, plus simple, et favoriser euh, euh, le fait que des petits paysans puissent s'en sortir, parce que euh, parce qu'il faut qu'on aille vers un modèle plus simple. Euh, voilà, donc quelque part, c'est un, un engagement pour dire non-stop, on ne peut plus continuer comme ça. Euh, il faut maintenant essayer de, de vraiment euh, tourner la page, euh, revenir à des choses plus simples et, et, euh, et plus respectueuses dans l'environnement. Le producteur est totalement désavantagé. On lui achète son produit à un prix minime et il est revendu par la, la, grosse, la grande consommation à un prix exorbitant par rapport à ce qu'il est payé. Là, effectivement, l'argent va directement au producteur, sans intermédiaire, ce qui fait que lui, il peut avoir un meilleur revenu. Au départ, ça demande peut-être un changement de, de façon de consommer, en fait, euh, bah, comme je le disais, le fait d'aller dans une amap, on ne choisit pas ses légumes. Les consommations que j'avais avant, c'était « je choisis ce que j'ai envie de manger ». Donc là, la tendance est inverse. Euh, on a décidé pour moi quels légumes j'allais consommer. Donc peut-être que ça, au début, c'est pas forcément évident, mais ça fait partie du, de, de l'engagement. Et bien, bah, foncer, euh, ça apporte que du bon en termes de santé, en termes d'échange avec des personnes. Je pense que c'est un réel engagement pour, pour aussi l'équilibre de notre planète qui ne peut plus continuer comme ça.